Les maîtres des temps et des circonstances. Il appuie à ce Dieu que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Et nous voici encore ce soir. Ce n'est ni par nos capacités, ni par notre force, ni par notre puissance. Mais c'est par son amour et par sa bonté. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Je suis aujourd'hui dans le livre des Hébreux. Épitre aux Hébreux. Chapitre 5, verset 11 au 14. Épitre aux Hébreux. Chapitre 5, verset 11, 5, 5, 5, 11 au quatorzième verset. verset. Nous lisons la parole à le nom de Jésus. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, a, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ces dont le jugement est exercé par les âges, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous fermons les yeux et nous prions. Tendre Père, Yahweh Zambé, nous voici à cet après-midi. -sou oui. Nous voulons parler de ta part. Yaoui, kolobana, nous avons besoin de l'anxion. Qui va permettre. Oye, ko, que nous puissions bien et belle de cette parole parce que tu nous as mandaté et dans le mandat que nous avons reçu c'est pour parler de ta part et ce moment ici notre Dieu je les laisse entre tes mains je ma nous par l'onction de l'enseignement ce soir le Pour ceux qui sont venus qui rentrent avec quelque chose e, e, qu'ils qui rentrent ma rentre avec quelque chose wow. wow. dans le nom de Jésus nous avons ce et nous disons Amen, Amen. Amen. une offrande d'acclamation bon une puissante offrande d'acclamation Je ne sais pas si la modératrice l'a fait oui on sait saluer et je vais Là où toi tu es, de dire que à ton voisin, à ta voisine, à Amen amen Amen, à ton voisin, à ton voisin, yo. Dans la table du Seigneur, nous voulons partager avec lui un bon moment. Nous et nous asseyons. Bien aimé, que Dieu soit loué. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, ni ce Dieu-là. qui so qui si nous dans ce sous quatre. si nous nous sommes retrouvés dans ce lit c'est qui au travers de son amour cet amour qui dépasse notre entendement humain ye, oyele, boye, biso tu étais malade tu avais aussi des problèmes Mais Dieu a fait de tous les moyens possibles quitter ta maison y arriver dans ce c'est une grâce particulière de ne vient pas de ta force de ta puissance parce que toi tu es par son amour véritable Bon, bon, est solo. Bon, Est-ce que tu peux acclamer Dieu? que tu la qu Véritable. Bon dans ta un vie. mina Nous voulons écouter la parole de Dieu. Au travers de l'enseignement. Amen. Dieu veut nous enseigner. Que le Saint-Esprit soit A travers toi. Pour avoir une bonne compréhension. Tu seras le bénéficiaire de la, la, la bénédiction que Dieu a mis en guerre pour vous donner. Wow. Pour po le terme lo. que nous allons parler, l'ignorance, li li tu l'ignorance tue, ça tue. Mais la connaissance a franchi. Amen, amen. Amen. L'ignorance, yeba tue Mais la connaissance, a franchi Amen, amen. Amen. Je veux qu'il nous puisse ce soir au nom du Seigneur que Le Dieu il a permis à ce que nous puissions nous rencontrer ce soir Il a besoin de notre vie Il a d'avoir un progrès dans notre vie il a besoin d'avoir un progrès dans notre vie Amen, amen là où nous venons de lire c'est l'apôtre Paul ou qui sait-je encore mais l'auteur il nous parle dans le livre des hébreux je sais très bien que non ce livre ici, on a tenté de, de tenter les auteurs. On cherche les auteurs. Ça les gens, mais, les mais moi, je te présente que non. L'apôtre Paul. Thomas Il nous parle dans ce livre. Amen, amen. amen. Écoutez. Il a, ceci, il a dit ceci. Vous en effet. Qui depuis longtemps? Vous devriez être des maîtres. Des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Des oracles de Dieu. C'est-à-dire les enseignements Malakisi de petits enseignements moi, que moi et toi, yo. on doit être à la vitesse de les comprendre. Mais on est là, on n'arrive pas à comprendre so so la, à les saisir sima, ou à les pratiquer parce que il quelque chose qui ne marche pas quelque chose qui ne veut pas et quelque chose qui ne veut pas et amen je veux que ce soir Dieu nous aide à nous abanir dans l'ignorance. que nous puissions quitter l'ignorance. quand on est ignorant tout perdre dans la vie banza de o, komi, monguna, ya bomo, inayo. Parce que l'ignorance Mais Ma, tu ne sais pas que non, devenu. Premier ennemi de ta vie. Ah, okon, monguna, bosso, ya inayo. Tu cherches les sorciers. Ozo, tu cherches les ennemis de ta vie. Ozo, banguna, ya les ya inayo. adversaires de ta vie. Ce ah, n'est pas ça. ça Mais regarde-toi très bien. Tu vas que non. Oco, so, so, so, est yomoko. Tu es la cause Oza, -tina. de ce que tu es en train de voir. Na, oh, yosa, amen, amen est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort l'ignorance tu es la connaissance à franchir. je vais définir l'ignorance dans la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui parle nous sommes dans le livre de Osée chapitre 4 Osée chapitre 4 Livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Je lis la parole dans le nom de Dieu. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que qui a compris cette parole? Non, ces acclamations n'arrivent pas. Je ne veux pas que tu sois frustré ce soir. Je suis venu. Je suis venu pour soigner quelque chose, pour, pour arranger quelque chose au travers de toi, au travers de moi, par la, la puissance du Saint-Esprit, je sa. sais très bien que non, la chose sera bien arrangée. La Bible a dit Bibelobi, Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu fait que nous puissions avoir la connaissance. La connaissance à sa parole. La connaissance. Ce que nous sommes en train de faire, Ma, c'est la, la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, ta nope. façon de marcher, ta manière de faire, la, faire. La, la, la, la, la, la façon ]markets. de réfléchir. En tout et pour tout, Dieu nous demande la connaissance. Amen, Amen. Si tu veux la connaissance, tu, tu peux prier à Dieu pour donner yawe, la connaissance. La connaissance que je vais te parler, la connaissance, que te parler. La connaissance de ces morts, Eza, boyeb, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de cette connaissance, zéla, yamboyeb, que tu savoir hériter ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen, amen. Parce que la vie éternelle, mon tu auras à hériter. Et seulement si. So ki ka ka tu peza. la connaissance. Ka amen, amen, amen, Puisque tu as rejeté. Yo pourquoi tu as rejeté? Ni ni la connaissance. Pourquoi tu as rejeté? La loi de Dieu. Et eh, que toi tu les rejettes? Amen, amen, Amen. Et quand on est rejeté, on devient inutile. Personne ne s'occupera de toi. côté à côté. On ne considérant ce que tu es. ce qu'on tu es en train de faire. Na oh que on trouve que non en toi. Bon ce qu'il fallait trouver. Oye, zon, a a e tu manques. E Mais tu manques. Yolengu yolengu ce soir. La connaissance. La véritable connaissance. solo. Amen, amen. Amen. Il a dit, Allo, tu as rejeté -qui. la connaissance, Boye, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Yo okopanza ya Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu. Tu, tu oublieras aussi tes enfants. Pourquoi Dieu est allé très loin? Pour aller les abattre, Mosika. Pas dit que nous il va t'oublier. il pas va oublier tes enfants. Malobi sera na yo la ko ma. sera na yo na yo. E ko On ne parlera plus de vous. Tina na yo te. On vous a oublié. Parce que Dieu vous a aussi. Ou a, Je ne veux pas que cela soit dans ta vie Na yo. Je ne veux pas que cela soit dans ta vie Na ina yo. Je ne veux pas que cela soit dans la vie de tes enfants Na te Amen, amen, amen. L'ignorance la conna... la, la, la, si, Mais la connaissance kango Amen, Amen, amen il y a deux mots qui nous importent. Ah, zanabam, balé, zomé, ce n'est que l'ignorance et, et la connaissance. Amen, amen. Il amen. y a que deux mots qui nous importent. Et zanabam, balé, zomé, ce sont des mots. Qui marche dans la contradiction. Si tu n'as pas l'ignorance. Si C'est-à-dire que tu as la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance. C'est-à-dire tu as l'ignorance. Amen, amen. Dans le livre des Hébreux parce que je vais revenir là-bas. Dans le livre des Hébreux, revenir là-bas. La Bible dit ceci Vous depuis longtemps Vous devriez être des maîtres Vous devriez être des maîtres Mais pourquoi Vous cherchez toujours Vous avez toujours besoin Pour commence à vous enseigner à des petites choses La salutation la politesse. La courtoisie. Vivre en bon terme avec celui qui est à côté de toi. Avoir une bonne relation. Avec ton prochain. Avec ton, voisin, ton voisin. Amen amen. Amen. Un bon terme. Au sein de ta maison Il y a des hommes bato. Qui sont tellement brutals. Il y a des femmes Qui sont tellement bruitels Mais tu es chrétien mo Christo. Tu viens ici à l'église Tu parles de Dieu na Tu prie à Dieu moi du je veux que cette année je construis mais tu vas le faire comment Parce que ça a longtemps que des petites choses tu les négliges Amen Amen, amen. Tu négliges. Yango. Tu ne vois pas, tu ne vois aucune importance. De se réveiller le matin. Il y a les Quand tu te réveilles. Directement. De, de, bi. de ce que tu fais. Tu oublies que non. Il y a des gens. Tu nous qui sont de quel témoignage, témoignage que tu es en train de propager pour cette église? église est-ce que tu la première des personnes? es la première des personnes? qui disent que non. il n'y a pas la croissance. Pourquoi ces derniers temps il y a la diminution Pourquoi ces derniers temps il n'y a pas la puissance de Dieu Aïe, Dieu ne se manifeste pas dans le désordre. Si Dieu se manifeste, il y a mouni mouni sa, de l'ordre, de, de, zala. de, de zala. Amen, amen, amen. Mais s'il y a des désordre, il ne sera pas d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Je Ko ko la connaissance a franchi. Je veux que tu sois libre dans ta vie. Na so na et faire du bien. So Fais du bien à ton prochain. Na ah, na yo. Du bien aux autres. Ah, pona bato. Tu sais ce qu'on est en train de faire pour toi, non? Oyebi ni ni tozo pona yo. Mais pourquoi pas tu parles aux autres? Pona ni ni ba na bato. Amen. Amen. Dieu amen. est le premier des personnes. Boso. Quand on parle des. Quand on X, quand on parle de Y, tu te fâché. Je suis qui? Je veux seulement qu'on parle de. Ah, no. La vie chrétienne. C'est la vie de la réciprocité. Exactement, moi yako Amen, amen, kes. amen. Est-ce que tu peux acclamer ta foi? Est-ce que tu peux être ma bôko makasi pona kimbo na yawe? Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans les rancunes, pour, pour vivre dans l'inimosité, pour vivre dans la haine, pour dans la jalousie. Tu peux regarder bien ton cœur. Est-ce que tu fais l'examen de ton cœur? Est-ce que tu peux dormir? Avant de dire Dieu. Avant que tu m'as gardé? Est-ce que tu fais l'examen de ton cœur? Est-ce que tu fais que toi tu as fermé dans ton cœur? Tu dois le libérer. Amen, amen. Amen bien aimé ami. je te parle d'un Dieu réel. Belayon et je te parle d'un Dieu puissant. S'il faut de la puissance, est qui est Il se manifeste dans toi et pour toi. Et laisse-moi te dire. Dieu reste dans ses principes. Yé, amen, amen amen. Il ne s'écarte pas. Yé, de ce qu'il a dit. De dit. De ce qu'il a déclaré. De na o yé, Amen. Amen. Tu seras béni. Je dis tu seras béni. <rire> tu ne me comprends pas. Je dis que non, tu, seras béni. tu marches avec la bénédiction. Ta descendance. sera béni qu'à toi. Amen, amen, amen. Mais bien aimé en tout et pour tout. Tu, tu dois marcher. sengeli la la. La de, de Dieu Amen, amen. amen. Bien aimé laisse-moi te dire. Aujourd'hui, Il n'y a pas de témoignage à l'église. Aujourd'hui, C'est comme si les choses. Et on est en train de tourner la pédale. Et ça, quand tu dit, tu es allé de l'avant. So, comme si on est en train de, re, de, se, regress, de se redresser. Ça, de to, on est en train de rentrer to, dans notre premier état. Oh, il so. n'y amen, amen. Amen. a pas l'avancement. Pourquoi il n'y a pas l'avancement qu Parce qu'il y a des choses que nous devons régler. Il y a des choses. Que nous devons remettre dans le bon et dans du forme. aussi bien longtemps que ne sait pas faire. la différence entre le bien et le mal. Il n'y aura pas l'avancement. On ne pas la réussite. il ne aura pas l'élévation dans ta vie, ça tu te vas te marcher. c'est ce que Dieu te demande. Amen, Amen. Amen. Bien-aimé. Bon, Je suis toujours dans, ces livres -là. dans ce livre-là. Des hébreux Il y a Je te dis il y a beaucoup de choses que nous devons parler au peuple de Dieu pour vous cela est bénéfice, est, est bénéfice. la Bible dit ceci oh, quiconque est né au lait Oye, n'a pas l'expérience de la parole de justice il est justice. encore un enfant mais la nourriture solide si, est pour les hommes e, za, po, pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien aimé, Boningami. tu ne peux pas vivre seulement avec le lieu maternel. Amen. amen. amen. Et celui qui. qui qui a grandi Moute, oh yo, anko, une personne qui a la croissance avec lui moto lui si le stade de l'œil maternel il va prendre des aliments qu'il oyo il sa santé Que Dieu est en train de, de grandir Que zokola changes Oye, ton régime alimentaire c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, mon mon il faut aussi regarder l'âge que, que tu as. Amen. Amen. L'expérience que tu as, tu as peut-être 20 ans ben, dans l'œuvre de Dieu. Na dans dans de Dieu. De Dieu. Dans de Mais pour servir Dieu. Pour nous Dieu nous les des personnes. E le pour on doit te booster On doit te pousser. Okay. Regarde l'âge que tu as. Pour donner à Dieu. Pour Amen, amen. Pour donner à Dieu. Est-ce qu'on peut te le parler? Offrir à Dieu. peut tes yoka de l'ensemble. Parce que la Bible dit. peut Prends tes bibelots. Amener dans la maison du trésor. Bon yian ababozuna bilo. Tu sors des ophrane. Le linge surtout se tue à ma cabane. Si ma maison manque pas à manger? A a si la maison manque à manger, il ce il y aura la croissance? Est-ce Y aura le développement? Et Mais est-ce qu'il y a de telles choses? ya parler? Amen, Nous sommes devenus des mania. Parce que Pwete. on vous parle des offrandes Kabo. Les Na On est en train de nous agiler. Par plusieurs mots. Regarde ce pasteur. parler. attendre seulement Regarde ce pasteur. seulement pour. qui est dans nos biso. Regarde Regarde Bien-aimé, L'ignorance, Amen, Amen, amen. C'est dans l'ignorance, Que n'a Le temps de ta bénédiction. Dieu déjà béni, aïe déjà que, aïe. que cela soit matérialisé, Et il faut faire un acte, Amen, Amen, Que cet acte que tu perds? Que tu peux poser et pour que Dieu arrive à matérialiser il qu'il qu a mis spirituellement à nous oh cela soit en vous amen amen amen Prenez avec moi Zouananga. le livre de luc mo chapitre 7 Lik, chapitre 7 verset 2 au 5.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 son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus, ils lui adressaient d'instants supplications en disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole Bien aimé Moningami. Je sais très bien tu, tu connais l'histoire. Que c'est centenier centenaire. L'autre femme de Dieu nous a parlé même pour, pour sa foi. Je vais te parler. Na koloba, par rapport à son mérite. Oh Ce a a a que tu dois mériter. Même si tu n'es pas là. quest que toi tu as fait ça crie à ta place. Et ce rappel de ta personne. Ah, Écoutez ce que ces gens ont dit. Ils ont dit ceci Balobiboye. Il aime notre nation bah, Cet homme C'est celui qui aime notre nation Pas seulement aimer la nation ko, Et c'est lui Il a bâti notre synagogue Yende ce que tu vois C'est Lui Si nous avons ce que nous, nous avons que Amen, amen, Amen. Écoutez, à la place de ces messieurs, -ce y a de parler, au devant de Jésus, alors ce parle lui-même, son propre problème, ce sont les anciens, on parle des anciens, ce les hommes de Dieu, Amen, Amen, ce sont les hommes de Dieu qui au devant de Jésus, ils ont dit ceci il aime notre nation, notre pas na bisso, à Azé, Il est comme la femme Tabita. Comme la Tabita. Comme cet homme donne Il fait des hommes. Il, il fait ceci. Azo sala Il mérite. Il singeli na oui. oui. Que tu veux ou tu ne veux pas. O linga Il mérite. Il est-ce personne aussi? Est-ce que ce soir? le Est-ce qu'on peut parler aussi pour toi? Amen, amen. amen. Qu'est-ce que tu fais? pour qu'on parle de toi Amen amen. Non. Premièrement, Tu dois commencer dans la maison de Dieu. Occupe-toi les affaires. Yo so na amen, amen, amen. Vous connaissez, Voyez bi, dans le monde des affaires, na kati la, les, effe, les affaires parmi nous, eza na sa, kati biso. dans le monde des affaires, mo il y a le haut et le bas. Eza na baza, li kolope na se. Amen, amen, amen. Le haut et le bas. Eza, na na se na se veut dire, ce n'est pas que non, eza teke tu vas être éternel, ce que tu es en train de faire au salat ou des fonds de commerce que toi tu as n'a aucun envoyé à misala. c'est à dire un jour le monde des commerces à moment où ça n'a pas basculé et qu'on peut Bon quand ça bascule, il va intervenir à, à ta place. Nan, a a se Ce ne sont pas tes relations. Et de te. amen, amen, amen. Cet homme, Motto, il ne cherchait pas des relations. A a kakite, sa il cherchait sa relation avec son Dieu. Il y a, a Tout Tout que que un jour, m a m a a a que le Dieu là, a un souvenir de lui. Que ce soit, il y a un peu de a un il y a un de Dieu de il de il Yo, Mais comment est-ce qu'on me parle de cet homme? Lui aussi il devient amour. Oh. Bien-aimé. Je veux que Nalingete. tu conjugues avec Dieu. Yo, benza, oh, manu, tu sois idem avec ton Dieu. Oh, zalo, lenge, moko, Dieu est amour. aussi Carne cet esprit en toi. Amen, amen. Amen. C'est difficile, hein? Et ça peut pas Si tu n'as rien, ce si ne Tu donnes rien. On peut à l'autre côté. Si tu bah, bah, Mais si tu as quelque chose, que si tu ne donnes rien. Côté. ça devient diabolique <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que ça m'a Tu n'as rien. Tu donnes rien. Mais si tu as quelque chose. Tu donnes rien. Parce que l'autre côté. Et comme bon Tu dois voir les hommes de Dieu. Le Seigneur dans Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Donne tout ce que tu as à Dieu. Au retour mais n'a pas ce va t'ouvrir son trésor ailleurs ah à coper sa hausse à trésor na trésor tu connais les trésors au yabit trésor les trésors trésor <rire> bonjour <Boisui. rire> est ce que quelqu'un peut m'interpréter les trésors est ce que mon tour à coquille qu'au biso ou la trésor amen amen Amen. C'est-à-dire, Dieu va ouvrir. Mais là où toi tu n'as pas de Tu as une multiplication. Amen, amen. Parce qu'il est le Dieu qui multiplie. Et pour qu'il multiplie, il doit poser un acte. Amen, amen. Comme la femme ici, elle n'avait rien. Et Jésus était debout il regardait yeah. comment on donnait les offres. Les riches Ils ont donné ce qui est en avant. Ba, oh, ba, na, donné, ba, chacun a donné, a donné, a donné. Motema motazo pessa On donne les offrandes. Tamba dans le, le zophrane, ka kabo. On vient dans le désordre. Il y a un papier, il y Na koyémba. Motemoko zoya. Atos la qui n'a Personne ne va te voir. Jésus était là. Ah, Yeshouzala qui Azotala. Si au jour d'aujourd'hui, tu si vas dire non Regarde ce pasteur Regarde ce pasteur Il devient comme A mi l -l oh. Oh. Il a quel esprit A'sé A'sé a Il est en au coma. Il est envoûté en coma. Il est en bon bon bon y, bon bon y pas? Ni... Il est là Il pour il a l'égoïsme avec lui. Amen. Amen. Mais je suis était debout. Et il les Après qu'ils ont clôturé, si Jésus a parlé aux, à ses disciples. Tu vois la pauvre veuve là elle a donné tout ce qui était de son nécessaire. Ce qui restait. la Amen, amen. Peut-être. Au travers de ça, nanzela na yango. Elle fait quelque chose. Elle le Elle a Na passé. donne pas. les gens. Le tu de Dieu pointer, sur toi. Amen, amen, amen. Elle a posé un acte. C'était une femme. Et On nous dit que c'était les deux derniers. Quelque chose là de Peut-être je peux dire. Pour, pour aujourd'hui. Elle a donné 500 francs. 500 Mais pendant que les autres, ils lui mettaient des 500 dollars. 1000 dollars. 300 dollars. Elle a mis. Quand qu'elle est restée. Ce qu'elle avait possédé. Oh Elle a déposé. Jésus a dit non non non Cette pauvre femme. Elle a mis plus que tous les autres. Je veux que tu sois les premiers, Nani, nous, a so à donner à Dieu, Cette Zambée. année, si tu es les premiers à donner à Dieu, Tu so tu les premiers, pa à donner à Dieu, Sois les premiers, dans le show de Dieu, ne sois pas peut-être a par la foule. À cause de la thématique tu la mina bato. À cause so que la mina bato. À bonnes choses. à Tu Je suis malade. Bela. Mais non. Kasi. On m'a dit que non. Dans cette maladie. il n'y a Pas de médicaments. On m'a dit Dans cette maladie. Na, na, no, na, na, na Pas la guérison. E Bien, yeah. Colo. Je suis devenu comme yeah. la femme. Le à moitié. Oh, a la. A et moi. Kasinga je vais poser un acte. Bien aimé, fais-le. et tu verras ensuite. Amen, amen, amen. Tu restes dans ces formules. Lyo, Amen, amen. Amen. Il y a eu des formes uniques hein, auprès de Dieu. Nous Nzambe. Écoutez. Yoka. Du temps de général Namad. Qu'on a la temps de général Namad. C'est tort. Moto. Il était bourré de l'argent. Bon il avait tout. Il dit non. Alors, non. Il s'est il présenté devant l'homme de Dieu. Pouette, bon, il oso, n a n quelque chose. pour aller le voir. Il je cherche la guérison. c'était ça. Il conception Mais écoutez. Kasioka. Quand il s'est approché, poussani, Avant d'y arriver, de na il a dit Il ne vient pas ici qu'il part là-bas, au Jourdain, sept fois. guérison sera possible. L'homme de Dieu a parlé. Le monsieur voulait s'en douter. Il nous là-bas de rivières Et Tu Laisse-moi te dire. Tu dois considérer. C'est que les hommes de Dieu te disent la clé de ta tu les vois petits tu les vois petits mais c'est mon, il n'a pas de barbe. Il n'a pas de cheveux blancs. Mais il vient chez toi. Yo. il te parle, Quand so, tu vois seulement de simples paroles. Uh, maloba, wana pamba. Bien, tu ne seras pas erré. -ko -za Pour que tu sois erré. considérer avec ton dernière énergie pleine que l'homme de Dieu te dit en pratique Et tu verras les résultats c'est toujours été positif ka que Dieu est derrière Azana la parole de est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que Amen Amen, amen. Si. Salah. Le général Amad. Et il s'en doute. Il y a Penzat qui Oh. Ah oui, eh. Le monsieur qui est avec lui. Moteur Zalakinaï. Rue du Nord. Alors oui, eh. Est-ce que c'est difficile? Et ça passe. Pour ta guérison, on, on a jetée. Kou de... de... on, pate, on a t'a pas demandé l'argent. Pas ne On t'a pas demandé le bien de ta maison. Pas de Dieu a dit. Tu verras. Par après. C'est Il s'est ressaisi. Les hommes de Dieu. <mets> <peu de> <-yaut> ah. <mets> <peu de> <-yaut> Les messieurs, il a fait, il est, a il est a plongé, a fois. A la dans son coeur, a il est sorti, plongé, sorti, il est sorti, il est sorti, il est sorti, il s'est sorti, il est sorti, le chiffre de la purification oh, chiffre, oh, yabo mon je veux que tu sois purifié Analing, yo pétou, Dans ta conscience Pour vivre Puete, yo, na meyer, Obe, yebilla, Que tu sois affranchi Dans ta ma. vie na, bomo, ina, yo. Donner ça. Donner ça. Ta soit Amen. Amen. Il y a tranquillité. La conscience soit purifiée. les autres. Hein? Et ça, faire conscience. Il y il est en train de rêver. Mais après avoir terminé tout. Il est rêvé, non. Il faut que je donne non. C'est trop tard. Il est qui déjà Je ne veux pas que cela soit trop tard dans ta vie. Je ne veux pas que cela soit trop tard dans ta Amen. vie. Je ne veux pas que cela soit trop tard dans Amen. Amen. Sois sensible. Quand on dit quelque chose, tu es à les premiers. Non, je vais être les premiers à récupérer ça. D'arracher. Il y a d'autres choses. On les prend avec facilité. Il y a d'autres choses. Tu dois faire la violence. Amen, amen. Amen quand tu fais la violence tu es peux est avec à toi e pas à que Pouite, la bible a dit Bibi lobi, le royaume des si fichiers renforcer un gens et les Amen des violents pour les choses de Dieu violents pour les choses de Dieu quand on parle seulement tu deviens le premier partenaire Tu dis non Mais voici Pendant que tu dis que non mais voici Dans tes poches Il y a quelque chose Il y a des fois La foi Qui dépasse l'entendement Amen amen. Amen. La foi qui dépasse l'entendement On a fait les appels de fond les gens sont venus. Ça, c'est un messie qui est en train de témoigner. Il voulait décrocher son diplôme. Amen, amen. Amen. Il a cherché Aluki. de sa propre intelligence mais il n'avait pas trouvé. Un jour, c'était le dimanche. Et là On a fait le, la paix des fonds. Oh, penza On a appelé ba qui peut donner ça la pour quelque chose. Pou le mécène n'avait rien. Mais il avait besoin de quelque chose. Lui, il manquait. Mais il avait besoin. de quelque chose. L'esprit de lui dit tu te présenter là-bas devant. présenter là-bas devant. Avec des doutes. -so. comme étant la moto, Mais il s'est dit oh, ah, Qu'est-ce que je dois faire. Si c'est la volonté de Dieu. Se il se d d Na -kende. Il s'est mis debout. Monsieur. Tu vas donner combien. Ba, tu oh je vais donner autant. On ah. boy. Après combien de jours. Boni. Non à après le kilt. Oh ce qui oh, ka ka mayang, lui qui n'a rien. Si ah, Hier so on est le bateau. Hier de où toi joue. Hier pas ni colomie n'a qu'au il Hier n'a na quand même sérieux. Hier cela pense moto sérieux. la foi. Kandima. ne demande pas de femmes sérieux. et a pas si sérieux. sérieux. un acte. qui Amen. Il a dit, on a fini la prière. Quand la prière est terminée, bien, bien aimé, ça reste les airs. Je vais dire à l'immédiat, je vais donner. Amen, amen, amen. Bien aimé, vous savez, la foi, ça dépasse l'entendement des hommes. Amen, amen. La foi. Kondi, L'imagination des hommes. Bien aimé. Moringami. Le messier. Motowana. Il s'était séparé avec son père. Depuis longtemps. Il y a au moins de, de, de, des années. Il ne se voyait pas avec son père. Mais. D'un coup. Il, il a reçoit un appel. L'appel entre. Il dit non. Est-ce que tu peux venir -kou -kou -kou me retrouver Kou -kou à la maison Lui il était à l'église. Il, il pensait que je vais rester ici à l'église. Il a Parce que, Lui, dit que non, je vais donner à l'immédiat. Le messier, il a pris son téléphone. Il a, Lui, a, l église l église a couru jusqu'à la maison. Il arrivé dans la maison. Ils ont parlé avec leur père. Le père a dit. Papa n'a yaloubina. Je vais revenir te voir. Après tout. Nassima n'yosso. Tien d'abord ça. Yo si mama n'yosso. Parce que m'a dit que non. Qu'il va être. présenter le diplôme d'état. A esengeli yo penza. Otia ma kuna na diplôme d'état. Amen, amen, amen. Lui qui n'avait rien, il y a, ça, là, qui côté. Mais, d'un si, coup, quand, quand, il à, a, le Dieu de multi a, il il a, a, a, a, des multi il, il, il, il a organisé les choses. Il a à son entendement. le Dieu. Il y a un Organise les choses. par rapport à Son entendement. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es ça rentre dans ta vie. Amen, amen. amen Les hommes ont dit il mérite. Oui. Il aime notre nation. Il à synagogue. Bien aimé. Vous devez savoir faire. d'abord. Dans la maison de Dieu. amen. Amen. amen. Parce que c'est le lieu te réside que la puissance de Dieu et la, de la, pénibuixi la pénibuixi que tu veux dans cette maison malgré ce que c'est trouvé maboulou Regarde, ce que n'a pas la beauté qui bien-aimé malgré cette manque de beauté il s'est fait pauvre il ami comme zanga. des riches ce que tu comme tu sais que tu es riche est ce que c'est toi qui es le riche de ta famille riche de ta famille je manque pas synonyme. Il Un Na lingete lipamo yolo. Eluka moto moko na poko leo. Eluka yolo. Oza wapi. Oza wapi. Oza wapi. Nandako na yolo. Na zawa na. Na sukuna yolo. Na zawa na. Kudena biho. Na zawa na. Kudena mosala. Na zawa na. Pisika niyo sosalie. Eko kutayo. Ese kwa tu peaklamu. Ese hokukubeta maboko. Bien aimé. Morning mi le dieu que nous parlons il est le dieu des multisistères il est le dieu qui fait au delà c'est le monde des superlatifs ça dépasse l'imagination je n'ai jamais vu ce dieu qui abandonne ses siens si tu lui appartiens si tu t'attaches à lui malgré la durée de la à ah, ce moment-là, butu. Moi. moi Soleil, de tu dois quitter. l'ignorance. à la connaissance. Connaître, ko te demand. Oh, ya, a you Oh, ya, I'm in a yo. O yo. O penza a vase. Osalipenza vase, you vase. ya loco, ya Antoya, quelque Nalobina I'm not going to go. I'm not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 ce soir, au travers de cette parole, ta vie a changé. A changé. Tes affaires, Nous ont changé. Et bon tes enfants, Bana ont changé. Bon ta vie, a changé. Et bon parce que Dieu, Poteleawe est avec toi. Azana il a dit à Josué, je avec na toi, avec moi. toi, toi nous voulons que le Bien-aimé, je te parle d'un Dieu réel. Un Dieu puissant. Un Dieu capable, au-delà de tout, surtout, il n'est pas comme ton père, il n'est pas comme ta mère, mama na yote. ce n'est pas lui que toi tu connais. Il a dit à Moïse mose. Je suis celui qui suis, vais dire à mon peuple, celui qui suis, à Paris. Il met à Paris. À côté où zali, Malou, baka, Il met à Paris. Il est dans la vie d'une personne. Il mo dans la vie d'une personne. Mo na pop, est. Mi sonayo, mi le Il dans la vie d'une personne. Il la vie d'une personne. la vie d'une Il dans la vie Il la Il Il il est là. Il est là. à, à, à, à pas. A ma vie. la salle à la à la salle à la à la salle à la salle à la salle ye la salle à la je ne vais pas, na lignité, la Et je suis la même personne, ne charge, pas Le la même personne. charge, la Seigneur mon Dieu nous va N'a rebaba, rebaba, rebaba, de rebaba, rebaba, de rebaba, rebaba, rebaba, la Patoko kodetye la maboko maboko makasi Et puis yo et a changé le na bien bisiko zali la